Imagine que demain, tu as envie d'acheter du Bitcoin, mais que ce Bitcoin, tu l'achètes très rapidement, mais que tu puisses également le revendre aussi rapidement que tu l'ai acheté. Et c'est pas tout, que tout cet argent soit centralisé sur le même compte, que quand tu revendes ton Bitcoin, tu puisses acheter sur le même compte ton pain le matin ou payer un resto à ton pote. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait un Lydia Et j'insiste sur les termes « faire un Lydia ». Parce qu'à la base, on parle de quoi Simplement faire un petit virement entre deux personnes qui se connaissent grâce à leur numéro de téléphone. Et pourtant aujourd'hui, on dit faire un Lydia, car Lydia est devenu un mot du quotidien. Lydia a tout simplement révolutionné le transfert d'argent entre deux personnes qui se connaissent grâce à un numéro de téléphone, le tout de façon instantanée. À l'image d'un Uber où on ne dit plus « je vais prendre un VTC », d'ailleurs on ne l'a jamais dit, on dit « je vais prendre un Uber », qu'on commande notre VTC sur Bolt Hitch ou Captain, on dira toujours je vais prendre un Uber. Et bien avec Lydia, c'est exactement la même chose pour les virements instantanés. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de la révolution que Lydia a déjà enclenchée, non. Je suis là pour te parler de la révolution qui arrive, celle que Lydia vient de démarrer. Et tu dois t'en douter, cette révolution concerne l'investissement et particulièrement l'investissement en crypto. Depuis quelques jours ou quelques semaines, Lydia, sur son site et son application, a ouvert une whitelist, en gros une file d'attente. Cette file d'attente, permet d'accéder à son nouveau service d'indéfestissement appelé Trading. Et ça tombe plutôt très bien parce que ça fait quelques jours que j'ai déjà pu tester leur service et je vous le dis, c'est une révolution. Pourquoi Parce que tout le monde a déjà fait un Lydia et que tout le monde a accès à ce service. Alors concrètement, qu'est-ce que ce service permet de faire Vous pouvez investir dans les actions du monde entier, instantanément, dans des ETF et même des métaux précieux. Le tout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mieux encore, l'investissement est limité à seulement 1 euro. Donc avec 1 euro, vous pouvez acheter une fraction d'action. Fraction d'action, c'est dur à dire ça. Mais nous, bien sûr, on va se concentrer sur les cryptos. Et ça tombe bien parce que le service s'étend jusqu'aux cryptos. On le sait, on est plutôt bien placé pour le savoir. D'ailleurs, investir dans les cryptos, c'est compliqué, c'est long, c'est chiant. Il y a des arnaques, bref, c'est assez obscur. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est pour démystifier l'univers crypto. Alors, n'hésite pas à regarder notre playlist Road to Crypto Science, je te mets une petite fiche ici, tu vas voir, c'est tout simple. Mais avec Lydia, c'est encore plus simple. Il suffit d'avoir un compte Lydia que tu as déjà créé auparavant, pas forcément un abonnement Lydia Bleu ni Lydia Noir. Il faut juste que ton compte soit vérifié, que tu remplisses quelques avertissements... Et que tu sois résident français. Mais t'inquiète pas, je te ferai une petite vidéo sur les démarches à faire pour avoir son compte Lydia d'investissement. Tu verras c'est tout con. Par contre, si vous n'avez pas un abonnement Lydia payant, donc c'est-à-dire Lydia bleue à 4,90 par mois ou Lydia noire à 7,90, vous serez limité à 20 transactions par mois, c'est-à-dire 10 achats et 10 ventes par exemple. Du coup, si vous voulez trader activement, je vous conseille de prendre un abonnement à Lydia bleue pour 4,90 par mois. Pas besoin de prendre l'abonnement noir. Il n'y a rien qui change. Et en plus de ça, vous avez accès à tous les services d'une néobanque, donc c'est-à-dire des cartes internet. Une Carte physique, vous pouvez également pas avoir de frais à l'étranger lorsque vous payez avec votre carte, et en plus de ça, bah c'est franchement pas cher du tout. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous avez moins de 25 ans, ça vous revient seulement à 1 euro par mois. Bref, une fois que toutes les démarches sont faites, tu as accès à cette interface. Et crois-moi, tu as rarement vu quelque chose d'aussi simple en trois clics. Tu peux sélectionner la crypto de ton choix, cliquer le montant que tu veux acheter et effectuer ton achat comme si tu envoyais de l'argent à un pote. Mais bien sûr, en échange, tu reçois la crypto que tu as choisie. Alors, pour la culture, le broker derrière euh, toutes ces transactions, c'est Bitpanda, je t'avoue que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo et de m'intéresser au service de Lydia. Mais c'est un broker hyper solide qui propose toutes sortes de produits financiers. Il est audité et agrégé DSP2, donc c'est une certification de l'Union Européenne qui vise à améliorer la sécurité des transactions en ligne. Bref, en gros, c'est du sérieux. Mais je t'ai pas encore dit le meilleur dans tout ça, c'est que Lydia ne prélève aucun frais sur toutes tes transactions effectuées sur la plateforme. Ah non, non, même pas un peu, genre rien, même pas un peu. Surplus sur l'abonnement, des frais d'entrée, des frais de sortie, rien, nada. Mais du coup, vu qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours c'est que c'est pas une œuvre de charité, bien sûr, il faut bien qu'il gagne de l'argent d'une certaine façon. Et ça, c'est grâce au spread. Ou au spread. Non, c'est grâce au spread. Bon, super, le micro a lâché, d'habitude c'est la caméra, donc pour une fois ça change, mais du coup, désolé si vous voyez un petit changement d'ambiance, j'ai dû recommencer euh, les dernières prises là, donc euh, on reprend là où on s'était arrêté. Du coup, je disais que Lydia a gagné de l'argent grâce au spread. Le spread, en gros, c'est la différence entre le prix de vente de ses produits financiers et le prix d'achat. En fait, Lydia va venir jouer sur la différence entre les deux et gagner de l'argent. Donc en fait, elle va vendre ses produits financiers légèrement plus cher et du coup gagner sa marge dessus, ça va permettre de payer ses frais de fonctionnement, mais également de gagner un petit peu d'argent. Après, pour être tout à fait honnête, on ne sent absolument pas la différence, vous ne le verrez même pas lors de vos transactions. Surtout si vous avez l'habitude d'utiliser les banques classiques, généralement on a des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de transaction, des frais par ci, des frais par là. Ah mais, ah mais de toute façon avec les banques classiques, on ne peut pas acheter de crypto. Ouais donc, ouais en fait, il n'y a pas de débat. Oups Bon, maintenant que tu sais comment acheter du Bitcoin très facilement, le revendre encore plus rapidement que tu l'as acheté et le mettre sur ton solde Lydia pour faire un Lydia à ton pote. Maintenant, imaginons autre chose qui va pas te demander beaucoup d'imagination. Imagine que tu détestes avoir de l'argent qui dort. Et franchement, toute personne qui a déjà utilisé les services de Lydia s'est au moins retrouvée avec 5, 10, 15, 20, 30 ou peut-être plus euros qui traînent sur son compte Lydia, avec lequel on ne sait jamais quoi faire, s'il faut les retirer, s'il faut les laisser pour un prochain Lydia... En plus, si vous n'avez pas un abonnement Lydia payant, les retraits des fois sont limités. C'est vraiment hyper relou. Eh bien, imagine qu'avec cet argent qui dort, tu peux acheter ta crypto tranquillement. Par exemple, je sais pas, tu vas aller acheter 20 euros d'Ethereum. Et puis, peut-être que dans 3 mois, les 20 euros que tu auras mis dans Ethereum en vaudront 40, 50, 60, peu importe. Après, rien ne n'empêche que ces 20 euros aient baissé. Mais ça te permet de faire fructifier de l'argent qui dort, qui ne te sert à rien. Et puis, bah, autant profiter de l'opportunité. Bref, je ne vais pas te faire l'inventaire de toutes les possibilités qu'offre cette nouvelle fonctionnalité sur Lydia, mais sache que de mon point de vue, et j'attends le tien dans les commentaires, c'est une vraie révolution en termes d'accessibilité à l'investissement et notamment en crypto-monnaie. Certains me diront peut-être que d'autres néobanques le font, comme par exemple Revolut, mais Revolut permet d'acheter des cryptos, certes, mais tout le monde n'a pas Revolut. Revolut, à la base, ne propose pas un service comme Lydia, Revolut, ça a été créé comme étant une banque. Lydia, à la base, c'est du transfert entre amis, puis c'est devenu une banque, puis c'est en train de devenir une plateforme d'investissement, notamment en crypto. Et c'est pour ça que je trouve que Lydia frappe un grand coup sur ce marché. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire si t'as trouvé la vidéo sympa, si t'as appris des choses ou si tu l'as trouvé à chier, mais dans ce cas-là, bah, je risque de mal le prendre. Euh, partage là ton entourage, c'est hyper important abonne-toi, active la cloche et aussi avant de terminer parce qu'on n'en parle pas souvent, mais viens nous suivre sur Twitter, euh, n'hésite pas à échanger avec nous, nous poser des questions en DM on essaie de répondre à tout le monde, en plus pour l'instant on n'est pas énormément, donc tu peux en profiter et puis euh, bah, c'est l'occasion d'en discuter un petit peu plus en privé, donc c'est cool bref, sur ce, à très bientôt les crypto crypto-sciences. c'était Alex